Du coup, on fait, commence ton intro ou la mienne On peut faire la tienne si tu veux. Hey Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo spéciale, qui est vraiment spéciale ce coup-ci mm -hmm. puisque je reviens avec Girly Addict. Euh, Salut On a de décidé monde. de faire une vidéo. <rire> on a décidé de faire une vidéo ensemble puisque, ben, moi, je la suis depuis pas mal de temps et euh, on a carrément euh, deux accents totalement opposés vu qu'elle vient de du Québec, donc euh, voilà. Et moi je viens de, de Toulouse, donc voilà, je, je la laisse se présenter un petit peu, comme ça vous allez un peu mieux la connaître. Salut tout le monde, donc si vous ne me connaissez pas, vous l'entendez à mon accent, je viens du Québec, de Montréal plus précisément. Donc Léa et moi, ça fait un petit moment qu'on se parle, puis on se disait qu'on avait envie justement de faire une vidéo pour montrer les différences entre le Québec et la France, donc j'espère que vous allez aimer ça. Donc je vais lui envoyer la première phrase sur Skype parce qu'il faut pas que je la dise sinon ça perd tout le concept Et je lui envoie une phrase euh, que on utilise, euh, qui, que eux je sais qu'ils utilisent pas de la même manière que nous et on va <rire> voir ce que ça donne Alors je t'envoie ça, je te laisse, je te laisse... donc c'est normal si je regarde en bas les gens, il y a l'ordinateur en bas et je suis obligée de, de jongler entre les deux hein. Ok, donc, tu as mis la poche dans la malle, je vais chercher le caddie. Ok, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie, je sais même pas si j'allais prononcer comme il faut. Euh, ah, ouais. Tu as, mis... tu as mis la poche dans la malle, je vais chercher le caddie. Ok, le caddie, c'est pas le truc que vous utilisez pour pousser euh, les trucs à l'épicerie. Les... Ouais, le reste, pour je... faire les courses. Oui, c'est ça, pour faire les courses. Mais sinon, j'en ai aucune idée. J'ai vraiment pas Alors... d'idée. En gros c'est tu as mis la, la poche, la poche c'est euh, tout ce qui est pour faire les courses, genre euh, le sac Je sais pas comment vous appelez okay. ça vous Un sac des, et dans la malle Des sacs ouais Et dans la malle c'est euh, l'arrière de la voiture où Ok on met, euh, les, les courses Ok nous on dit le coffre de la voiture <rire> Ouais nous aussi on dit le coffre aussi mais on dit la malle Enfin la, dans le sud-ouest on dit beaucoup la malle et c'est vrai qu'on nous dit souvent mais pourquoi vous dites pas le coffre Du coup je sais pas ce que ça donnerait chez toi la phrase parce que je sais que vous dites pas caddie en fait. Euh non, on dit un... Euh, euh... En fait je sais même pas c'est quoi le mot exact, le, pa le panier, carrément le panier. C'est, je sais pas, parce qu'une fois j'ai entendu vous disiez charrette, après je suis pas sûre. Euh, ch chariot peut-être aussi, Chariot, panier, chariot. Ça peut chariot. être semblable. <rire> ouais, voilà, c'était ma petite phrase. Yay, yeah ok, mon tour <rire> maintenant. Alors, la phrase est pas. numéro 1. Je stresse un peu, hein, je t'avoue. <rire> ah si ça, je connais, c'est se ce grouiller le cul. Est est que... Non, je suis... <rire> je suis pas sûre, mais c'est se dépêcher. Oui, ah, ah, je pens... pensais pas que t'allais le deviner celle-là. C'est <rire> ça, j'utilise parce que chez nous on dit, vas-y, grouille-toi. Ok, oh, je pensais pas que vous l'utilisiez. zut. <rire> <rire> Alors attends, je t'en envoie une. En fait, on en fait... 5 de chez elle, 5 de chez moi par chaîne en fait. Du coup ça en fait 10 par chaîne. Hop. Alors, Boudu, il s'est gavé avec cette meuf. Ok, je vais décortiquer cette meuf. Je sais que c'est cette femme, cette fille. Ouais. Euh, il s'est gavé, il s'est trompé. Non, <rire> <du> ouais. <rire> non. Non, non. Alors, en gros, bah, ça c'est positif on va dire en gros c'est gavé c'est comme euh, euh, putain je sais pas comment t'expliquer ça c'est euh, il s'est bien mis en fait genre là c'est quand la fille elle est jolie et qu'il sort avec on dit ah il s'est gavé avec cette meuf, c'est okay. qu'il a fait les choses bien etc... je m'attendais pas à ça du tout <rire> <rire> elles sont pas faciles celles de chez nous quand même hein? non on, effectivement ok attends je vais t'en envoyer une autre <rire> j'espère que tu la connaîtras pas celle là ah non <rire> avoir de l'eau dans la cave. Mm -hmm. euh, alors sûr, c'est pas à prendre au premier, au premier sens. Pas tout à fait euh, non. C'est quelqu'un qui est un peu bête et qu'il a de l'eau dans la cave? Pas du tout. En fait, <rire> avoir de, de l'eau dans la cave, c'est pour signifier que tes pantalons sont trop courts. Dans le sens que si t'as de, de l'eau dans ta cave, tu remontes tes pantalons un peu et tes pantalons sont plus courts. Donc quelqu'un, par exemple un enfant qui a des pantalons <rire> trop courts, ben on dit t'as de l'eau dans la cave. <rire> Alors celui-là il est vraiment faïsident, hein. c'est vraiment vraiment typique du sud et il y a même des, des gens du sud qui le disent pas donc... Euh... Ok, tu roumègues parce que ça pègue... Ok, ça, ça c'est encore pire, ouais. jamais jamais jamais jamais entendu ça. J'ai strictement aucune idée de ce que ça pourrait être. <rire> en gros ça veut dire euh, tu râles, roumègues c'est râler chez nous, Ok. parce que ça pegue, c'est parce que ça colle en fait. Tu râles parce que ça colle. Ok, ça j'aurais jamais deviné. Jamais, jamais, jamais. Ben même en ouais, fait, non, c c râler, on l'utilise plus ou moins ici. On va dire chialer. Ah ouais, vous dites quoi à la place? On va dire chialer. chialer. Ouais. Ah ouais, nous, non, chialer c'est extrême en fait. <rire> c'est genre, euh, quand quelqu'un, il vraiment, il pleure et qu'il en fait des tonnes, on dit arrête de chialer, mais sinon, ouais, c'est vrai que... Ok, non, nous c'est juste ouais, arrête, mais... arrête de râler, arrête de chialer. <rire> Être mal à mancher. Euh, mm -hmm. Soit... C'est être mal habillé, soit euh, c'est être... Euh, je sais pas, de se réveiller du mauvais pied, je dirais. De... C'est être mal habillé, effectivement. <rire> ah, les yeah. manches, ça me faisait penser à des manches, là. Oui, On ah, trouvé bah oui, deux est depuis prêt. le début. Oui, yeah. ok, c'est vraiment, vraiment meilleur que moi. <rire> Après, vous dites des trucs qui, qui sont quand même proches du, de chez nous, quand même encore. Hein. Genre que nous, ouais. dans le sud, j'ai l'impression qu'on parle une autre langue. Carrément. <rire> encore, encore plus loin. Ouais. Alors, je sais pas si tu vas trouver, mais je t'ai pris vraiment les plus durs. Hein. Ok. Ça chafouine sec à cette bringue. Bringue, j'ai déjà entendu ça, mais je pourrais pas dire c'est quoi exactement. Ça chafouine. Ça cause des problèmes, ça dérange. Je Alors... sais pas. Euh, quoique ouais, chafouiner on peut dire que ça dérange Alors, euh, cette brague c'est une soirée Ok, euh, non, c'est parce que je pensais que c'était une maison, je dis pas pourquoi Ah ouais, non, une, on dit une brague faire une soirée Et chafouine en fait, c'est assez complexe euh, Parce que même aujourd'hui j'utilise ce mot Mais je peux pas trouver deux mots équivalents C'est un mélange entre draguer et taquiner en fait C'est pas comme draguer, draguer c'est trop fort Et c'est un okay. mélange entre Tu taquines un peu la personne, tu la dragues mais sans trop... Euh, tu chafouines quoi tu... ok, ouais je comprends un peu okay. voilà. <rire> ben je l'aurais jamais deviné non plus <rire> à toi ok, la prochaine elle est crissement chaude c'est pour une fille <rire> ouais, Ouais, c'est pour une fille déjà à la base <rire> est-ce que c'est une fille qui a, qui a le, le feu aux fesses non, en fait ça c'est vraiment typiquement québécois parce que euh, crissement c'est un, un un verbe de crise parce qu'en fait au Québec pour euh, nos jurons puis tout ça on utilise beaucoup des mots d'église comme ouais. le le Chris, le tabernacle qu'on a mis en tabernacle aussi donc dire elle hey, est crissement chaude c'est de dire que cette fille est extrêmement belle mais de manière assez condescendante dans le sens quelqu'un un, un, un gars qui verrait une fille dans une soirée il pourrait dire elle hey, est crissement chaude dans le sens elle est extrêmement belle mais c'est assez euh, péjoratif ouais d'accord c'est ouais, ça c'est donc... ah, ouais, bon, québécois Typique, typique. Je connaissais pas du coup. Alors là, je vais t'en envoyer un. Il est pas du tout, euh, du tout sexy. C'est un peu crade, hein, mais, euh, mais voilà, comme ça tu le sauras. Ok, t'as la cagasse à cause de la chocolatine. Ok, la chocolatine, c'est un pain au chocolat. C'est la ouais. même signification qu'ici, ok ouais. euh, T'as la cagasse. Euh, tu te sens pas bien à cause de la chocolatine ah, C'est plus en rapport avec les toilettes. Ok, et la chocolatine t'a rendu malade <rire> <rire> Ouais voilà, la, la, la chocolatine euh, t'a rendu malade intestinalement parlant. Ok <rire> Et vous dites chocolatine vous aussi ou pas du tout euh, Moi j'ai toujours utilisé chocolatine, je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent autre chose, mais moi j'ai toujours dit ça. Ah Parce que nous c'est le gros combat, je sais que quand je monte sur Paris c'est le gros combat entre chocolatine et, euh, et pain au chocolat, et là je sais qu'en commentaire ça va être le combat genre type chocolatine contre type chocolat euh, pain au chocolat, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous dites comme ça on verra, on verra. mais on n'est pas beaucoup à dire pain au ch euh, chocolatine Non, moi je pense euh... que c'est quand même, euh, c'est normal, je pense que oui, quand même tout le monde dit ça pas certaine ah ouais? en oh. fait, ben je sais pas, en fait moi moi <rire> j'ai toujours dit ça j'imagine que les gens disent ça aussi mais je sais pas <rire> Quand tu vas euh, en boulangerie tu dis une chocolatine ouais. Ah, bah ben ouais, mais chez nous aussi, mais à Paris, ils te regardent à l'air genre. Pourquoi tu dis ça Ah, bon, <rire> <Non>. d'accord. <rire> <rire> se saucer. Alors, euh, se prendre la pluie. T'es pr proche, pas loin. <rire> euh, être mouillé. C'est se baigner. En fait, tu te sauces ah ouais. à l'eau, tu vas te baigner. <rire> tu vas dans un lac, dans une rivière. <rire> ah ouais, non, ça, nous, on l'utilise absolument pas. Se saucer. Ouais. Non mais ça c'est typiquement québécois parce qu'en général les gens vont dire bon je vais aller me baigner ou je vais aller dans la piscine ouais. mais quand on dit je vais en fait se ce saucer c'est je vais aller me mettre dans l'eau l'espace de quelques instants puis je vais sortir après, c'est pas nécessairement se baigner c'est plus ouais, sauter se dans l'eau ça... Oui c'est ça, se rafraîchir un peu Et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu alors si vous voulez d'autres vidéos euh, comme celle-ci avec Earl n'hésitez pas à me le dire euh, en commentaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne elle fait des DIY, des trucs de fou euh, vraiment euh, vraiment au top pour aller voir la deuxième partie aussi, cliquez sur sa tête parce que là c'était la première partie, je vous laisse aller voir la deuxième, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye bye bye